Bonjour à tous. La première partie de cette série de vidéos est dédiée à l'interprétation et à la compréhension de la Bible. Il est éminemment important de comprendre ce que nous dit la Bible sans rien y retrancher, ni rien y ajouter, de ne pas porter de faux témoignages. Cet impératif est répété plusieurs fois du début à la fin de la Bible. Deutéronome, chapitre 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en ôterez rien. » afin que vous puissiez garder les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous commande. Deutéronome 12, verset 32, « Chaque chose que je vous commande, soyez sûr de la faire, tu n'y ajouteras rien, et tu n'en diminueras rien. » Jérémie 26, verset 2, « Ainsi dit le Seigneur, tiens-toi debout dans la cour de la maison du Seigneur, et dis à toutes les villes de Juda, qui viennent adorer dans la maison du Seigneur, toutes les paroles que je te commande, de leur dire, n'en retranche pas un mot. Proverbe, chapitre 30, verset 6, n'ajoute pas à sa parole de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Et c'est aussi tout simplement un commandement de base dans les dix commandements, les tables de la loi, de ne pas porter de faux témoignages, a fortiori avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est d'ailleurs appelée plusieurs fois un témoignage dans la Bible. Vous avez aussi l'arche du témoignage, la tente du témoignage, le voile du témoignage, le témoignage de l'Évangile, Jésus-Christ qui est le fidèle témoin, Jésus-Christ qui est condamné injustement sur la base de faux témoignages qui ne s'accordaient pas, les gens qui sont décapités à la fin des temps pour le témoignage de Christ, juste avant de monter au ciel, Jésus a dit aux apôtres, « Vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. » Dans Acte 2, verset 32, les apôtres disent, ce Jésus, Dieu, l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Vous avez les deux prophètes de Dieu, dans Apocalypse 11, qui viennent prophétiser pendant 1260 jours, et ils sont appelés les témoins de Dieu. La bête ne peut les tuer qu'une fois qu'ils ont achevé leur témoignage. Verset 3, « Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus de sacs, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre, et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, ils doivent de cette manière être tués. Verset 6, ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne pleuvent pas pendant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront, et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera guerre, la guerre contre eux, et les vaincra et les tuera. Vous pouvez avoir votre avis et vos théories sur l'identité des deux prophètes, mais vous ne pouvez pas nier qu'ils sont appelés des « témoins de Dieu ». Lisez « Révélation », l'Apocalypse. Le mot « témoin » ou « témoignage » est partout dans le chapitre 1. Verset 1. La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a envoyé l'a exprimé par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, et toutes les choses qu'il a vues. Verset 5 « Et de la part de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre. » Verset 9 « Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation, et dans le royaume, et dans la patience de Jésus-Christ, J'étais dans l'île qui est appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Verset 14, et à l'ange de l'église des Laodicéens écrit, « L'amen, le fidèle et vrai témoin, le commencement de la création de Dieu dit ces choses. » Vous connaissez sûrement le terme de faux prophète. Qu'est-ce qu'un faux prophète Ça veut dire quoi exactement, le célèbre terme de faux prophète C'est un faux témoin de Dieu, il porte un faux témoignage, il ment, il prophétise le faux. Ton témoignage est faux. Ce qu'il dit n'est pas la vérité. Si tu veux commencer une carrière de faux prophète, si tu veux te lancer dans cette profession, tu n'as pas besoin d'aller faire une formation chez les illuminati bidules. Non, tu n'as qu'à ouvrir ta bouche et parler pour dire des mensonges, ajouter des choses qui ne sont pas dans la Bible ou enlever des choses qui ne sont pas dans la Bible, faire des faux témoignages. Joseph, Joseph est un type de types parfaits de Christ. Regardez, les frères de Joseph. Aber die Brüder Josefs konnten ihn nicht wiedererkennen, habillé, wenn er angezogen war, weil er sprach ja wie ein Ägypter. Ägypter. Er war angezogen wie ein Ägypter. Alors, er also, hat sie also ausgezogen il a, il a und er hat ihnen gezeigt, dass er beschnitten war était une alliance que Dieu avait conclue, le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et lorsque les frères de Joseph ont vu la circoncision au monde dernier, ils ont compris qu'il était leur frère. frère. Là, par exemple, vous pouvez chercher pendant dix ans dans votre Bible, vous ne trouverez jamais cette histoire de Joseph qui monte son tuyau d'arrosage à ses frères pour se faire reconnaître. C'est purement du rajout de choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est un faux témoignage flagrant. Dans la loi, la Torah, il y a des punitions pré euh, prévues pour ceux qui portent des faux témoignages. Et dans la loi, il est aussi écrit de ne pas faire exception de personne dans le jugement, ni à la personne du riche, ni à la personne du pauvre. Donc, si tu es une groupie de il a une option spéciale, il a des révélations, un chambala truc par là. Tu peux quand même clairement constater que son histoire avec Joseph, là, c'est rajouter à la parole des choses qui n'y sont pas. Alors, te demande pas à toi-même, ne sois pas un faux témoin à toi-même en faisant exception de personne à le jugement. Et si on va plus loin, si on va chercher le modèle ultime du faux prophète, le plus faux prophète de tous les faux prophètes, à savoir le diable la Bible nous dit dans Jean 8, 44, « Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père, il a été un meurtrier depuis le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui, lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. » Voilà ce qu'est le diable avant tout, un menteur, le père du mensonge, Jésus-Christ. Et la vérité, la vérité, le diable est le menteur et le père du mensonge. Il parle de lui-même, il parle de ce qui lui est propre. C'est bateau là ce que je dis, euh, Satan est un menteur, il est du mensonge, et le père du mensonge, mais c'est une base spirituelle à poser. Parce qu'avec YouTube et compagnie, quand on parle du diable aux gens, ils pensent d'abord aux sacrifices d'enfants, aux, aux clips musicaux bizarres, à la sorcellerie, à l'œil d'Horus, à, à la garde-robe de Morgan Trieste. Mais le diable est avant tout un menteur, le menteur. L'islam est satanique parce que le Coran est un témoignage mensonger. Les témoins de Jéhovah sont dans un culte satanique parce qu'on leur enseigne des mensonges dans leurs cours soi-disant bibliques. Quand tu vas annoncer l'évangile à des musulmans ou des Tj, ils ne croient pas parce qu'ils ont préalablement cru à des mensonges et pas parce qu'ils ont des amulettes vaudous autour du cou, ou qu'ils boivent du sang en écoutant marie Manson. Le diable, par exemple, c'est celui qui a menti à Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 2 Et la femme dit au serpent, Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mourriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Dieu a dit cette parole vraie. Si vous mangez du fruit de l'arbre de connaissance, vous mourrez, n'y touchez pas. Le diable a dit cette parole mensongère. Vous ne mourrez sûrement pas. Ce faisant, il a retranché une parole de Dieu. Vous mourrez si vous mangez du fruit de l'arbre de connaissance. Et Il y a ajouté une parole de lui-même. Vous ne mourrez sûrement pas. Le diable inverse tout. Il appelle la lumière ténèbres et les ténèbres, ténèbres lumière. Il appelle le mal bien et le bien mal, c'est son truc à ce gros menteur, tout est inversé, et j'en reparlerai souvent, là, de ces inversions sataniques avec des exemples concrets. Et donc, le diable, cet ange déchu, il est comme vous et moi, si j'ose dire, ou en tout cas, il est comme vous et moi dans le sens qu'il lui a été donné par Dieu un don spirituel d'une portée inimaginable, un don que nous avons tous. Une capacité qui a des implications spirituelles qui nous dépassent, quelque chose qui est à la base du monde physique qui nous entoure et du monde spirituel que l'on ne voit pas, quelque chose qui est constitutif de la vérité avec un grand V, de la vie avec un grand V. Je le répète encore, c'est une chose qui nous déplace, qui nous dépasse complètement dans tout ce que ça signifie et ce que cela entraîne, et pourtant tout le monde en est blasé, c'est banal pour tout le monde, la parole, le fait de parler. Dieu a fait le monde par sa la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Avec la parole, on peut amener les gens à la vie ou à la mort. Les prophètes, les vrais prophètes, sont porteurs de la parole de Dieu. Jésus-Christ a ressuscité les gens par la parole. Lève-toi et marche Il a calmé la mer par la parole. Il n'a pas fait ses miracles en enchaînant des figures géométriques formées par ses mains mais il a parlé, et le miracle s'est produit. Vous ne pouvez rien entreprendre dans ce monde sans la parole. Il faut parler aux clients, il faut parler aux banquiers, vous échangez avec les autres par la parole, vous vous informez de ce qui se passe dans votre famille ou ailleurs par la parole, vous pouvez briser la vie d'une personne avec une parole, ou lui sauver la vie. De même, à l'opposé, les occultistes, toute leur sorcellerie est basée sur la parole, des mots, des formules, des phrases. La sorcellerie de Oran s'est basée sur la parole, l'oral. De même, nos enfants sont tués spirituellement dans les écoles par des profs qui les abreuvent de paroles mensongères sur le Big Bang et l'évolution. La principale occupation des francs-maçons dans leur loge, c'est pas d'invoquer Belzébuth les nuits de pleine lune, non, c'est de s'écouter parler l'un après l'autre. Ils parlent d'eux-mêmes, de ce qui leur est propre, et ils finissent leur intervention par « j'ai dit ». Je parle de l'Europe bien évidemment, je vous remercie, j'ai dit. Ils mettront leur engagement dans la construction de la République universelle. Nous avons dit. La parole est une chose essentielle dans ce monde et dans le monde à venir. C'est quelque chose de faramineux dans son concept même, et pourtant ça paraît naturel à tout un chacun, ça fait partie du quotidien, c'est normal. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, rien d'extraordinaire on va s'émerveiller sur comment la nature est bien faite, les étoiles dans le ciel, mais le fait de parler, il n'y a rien de plus banal, quoi de plus commun que le blabla Quelqu'un qui n'a aucune capacité ou qui ne fait rien, on va lui dire qu'il n'a que la bouche, il ne sait que parler. Et le comble du crétinisme, le débile complet, c'est le gars qui ne sait pas parler, pas aligner deux mots de suite. Donc bref, pour en revenir au sujet premier de cette vidéo, c'est-à-dire comment interpréter la Bible, il faut réaliser l'importance immense, stratosphérique, de dire la vérité quand on ouvre sa bouche pour témoigner de la parole de Dieu. Dire un mensonge porter un faux témoignage de la parole de Dieu, c'est apparenté à Satan. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. On est sur quelque chose de fondamental. Vous avez la Bible dans vos mains. Vous la lisez et vous vous demandez quelle est la vérité qui est dite dans telle ou telle écriture. Comment l'interpréter Comment ne pas y rajouter, et comment ne pas y enlever Il faut d'abord se mettre une première chose dans la tête. Ésaïe chapitre 55, verset 8, dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. » La pensée de Dieu, sa logique, n'est pas notre logique. On n'a pas le niveau. Romains, chapitre 11, à partir du verset 33, dit « Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien ses jugements sont insondables et ses chemins introuvables Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller Ou qui a été le premier à lui donner, et en sera récompensé en retour Car de lui, et par lui, et à lui sont toutes choses. à lui soit gloire à toujours. Amen. » Proverbe 3, verset 5 Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans tous tes chemins, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et écarte-toi du mal. » Ça ne peut pas être plus clair. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu selon notre intelligence, selon la logique de ce monde, selon la philosophie et l'entendement des hommes. Et c'est lui qui a raison, ce n'est pas toi. Et là, tu vas me dire, t'es gentil, toi, avec tes lapalissades, l'enfonceur de porte ouverte. Mais je l'ai déjà entendu douze fois, ça. Les gars qui te disent pas la logique des hommes, mais la logique de Dieu. Et tu en as plein comme ça sur YouTube qui t'expliquent la Bible parce que, attention, ils ont le Saint-Esprit, les bonhommes. Si tu contredis leur témoignage, c'est que tu refuses de te soumettre au témoignage de Dieu. Si tu réfutes le résultat du travail de leur esprit, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit de Dieu. Eux, ils ont tout compris, ils ont la pensée de Dieu, et si tu les contredis, tu n'es pas de Dieu, tu es un lourd ravisseur. Eux ont la bonne interprétation, toi tu philosophes. mais eux ouvrent la bouche pour témoigner des choses de Dieu. Tu devrais même pas lire la Bible sans te référer à eux, sinon tu risques d'aller en enfer. la Bible dit que si nous n'avons pas de péché, je vais montrer ce que signifie. Donc, comment ne pas rajouter ou enlever à la parole de Dieu et ne pas être trouvé menteur Jésus a dit aux pharisiens dans Jean 8, commençant au verset 16, « Et cependant, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. J'en suis un qui rend témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Le témoignage de deux hommes est vrai, a dit Jésus. Il a dit qu'il a témoigné, et que le Père a témoigné aussi, donc ça fait deux témoignages. Et Jésus le répète encore dans Jean 5, verset 31, « Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Voilà, on a cette vérité exprimée deux fois dans deux écritures de la Bible, de façon un peu différente, de façon à ce que le plus simple d'entre nous la comprenne. Jésus rend témoignage, et Dieu aussi rend témoignage de Jésus. On a donc deux témoins, comme exigé par la loi, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Deutéronome chapitre 17, verset 6 dit « De la bouche de deux ou trois témoins sera mis à mort celui qui est passible de mise à mort, mais il ne sera pas mis à mort de la bouche d'un seul témoin. » Deutéronome 19, 15 un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une quelconque iniquité ou quelque péché qu'il ait commis. Mais en la bouche de deux témoins ou de trois témoins, l'affaire sera établie. Nombre 35-30. Quiconque tuera une personne, le meurtrier sera mis à mort par la déposition des témoins. Mais un seul témoin ne portera pas témoignage contre quelqu'un pour le faire mourir. Voilà, j'invente rien. Je ne rajoute rien. Je ne donne pas des interprétations de moi-même de tel ou tel verset. Je vais vous sortir aussi deux-trois versets du Nouveau Testament. L'apôtre Paul en dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, c'est la troisième fois que je viens à vous, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole sera établie. 1 Timothée 5, dix 19, ne reçoit pas une accusation contre un ancien, seulement devant deux ou trois témoins. Hébreux 10, verset 28. Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois. Tout ça pour dire que Jésus est l'anneau de Dieu, qui n'a jamais commis de péché, il a respecté parfaitement la loi en apportant deux ou trois témoignages, parce qu'il disait la vérité, parce qu'il est la vérité, la vérité, la vie et le chemin, ça fait trois. Souvenez-vous que Jésus a dit « si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai ». « Mon témoignage n'est pas vrai si je rends témoignage de moi-même. » C'est quand même Jésus qui a dit ça, le Christ, le roi des rois, devant qui tout je nous ploiera. Ce n'est pas Ponce Pilate qui a dit ça. Partout dans la Bible, du début à la fin, vous trouverez les témoignages de Dieu et ses commandements répétés deux ou trois fois. « Dieu ne peut pas pécher, et le péché est la transgression de la loi », nous dit notamment 1 Jean 3. « Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. » car le péché est la transgression de la loi. D'ailleurs, dans ce verset, c'est répété deux fois. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, première fois, et aussi, car le péché est la transgression de la loi, deuxième fois. Est-ce que vous comprenez Je répète une deuxième fois ma question. Comprenez-vous ce que cela veut dire Et je peux répéter ma question une troisième fois. Comprenez-vous ce que cela implique Point d'interrogation. Dans la même logique, la logique de Dieu, dans Nombre, chapitre 14, Dieu a commandé aux enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise, et qu'il les ferait prévaloir contre les Amalekites, les Essiens, les Gibusiens, les Amoréens et les Cananéens. Mais ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas cru à la vérité qu'il leur annonçait. Et donc, il a décidé de les punir, et il leur a dit, à Nombre, chapitre 14, verset 32, « Mais quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. » et vos enfants erreront dans le désert quarante ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez examiné le pays, savoir quarante jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités, savoir quarante ans, et vous connaîtrez ma rupture de promesse. Moi, le Seigneur, je l'ai dit, je le ferai assurément à toute cette méchante congrégation, ceux qui se sont assemblés contre moi, ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Dieu a dit deux ou trois fois qu'ils erreraient et mourraient dans le désert, et il a dit deux ou trois fois que ce serait pendant quarante ans. Donc, s'il l'avait dit deux ou trois fois, c'était attesté et irrévocable, c'était scellé, aucun changement possible. Il ne pouvait pas revenir sur sa décision, car il l'avait annoncé deux ou trois fois, deux ou trois témoignages, comme dit dans la loi. Et Dieu ne peut pas pécher, et le péché est la transgression de la loi. Puis les enfants d'Israël ont ensuite changé d'avis. Ils ont finalement décidé d'obéir au Seigneur et d'entrer dans la terre promise. Mais c'était trop tard. Dieu avait déjà donné deux ou trois témoignages que c'était trop tard. Les enfants d'Israël qui ont essayé d'entrer d'eux-mêmes dans la terre promise se sont fait battre par les Amalekites et les Cananéens. Lisez Genèse 6, le déluge. Dieu témoigne à chaque fois par deux ou trois occurrences. Je vais détruire la terre, je vais détruire la surface de la terre. Dieu vit que la malfaisance de l'homme était grande sur la terre, et il est écrit plus loin, la terre est remplie de violence par eux. Et dans Genèse chapitre 9, Dieu témoigne deux fois qu'il ne détruira plus la terre par un déluge, et il dit deux fois que l'arc-en-ciel est l'indice de cette alliance. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair, est-il écrit deux fois. Donc les histoires de réchauffement climatique, de banquises qui fondent et de niveau de la mer qui va monter et nous engloutir, c'est pour les gogos, pour les naïfs et pour le pape aussi, mais pas pour moi, pas pour moi. Prenons maintenant quelques exemples opposés où Dieu a changé d'avis après avoir annoncé une chose une seule fois. Dieu a changé d'avis dans la Bible quant à des choses dont il avait témoigné seulement une seule fois. Il peut changer d'avis après avoir annoncé une chose une seule fois, ce n'est pas un péché, car le péché est la transgression de la loi. Il y a toutes les fois où Dieu a voulu détruire les enfants d'Israël, où il a annoncé une seule fois qu'il allait tous les détruire, et Moïse l'a imploré de ne pas le faire, et Dieu a changé d'avis parce qu'il n'avait témoigné qu'une seule fois de son intention. J'ai deux ou trois exemples de ceci. Exode chapitre 32 verset 9 et le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple obstiné. C'est pourquoi maintenant, laisse-moi tranquille, afin que ma colère puisse s'embraser contre eux et que je puisse les consumer, et je ferai de toi une grande nation. » Et Moïse supplia le Seigneur, son Dieu, et dit, « Seigneur, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte avec un grand pouvoir et par une main forte ?» Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant, « Il les a fait sortir par malignité pour les tuer dans les montagnes, et pour les anéantir de la surface de la terre. Détourne-toi de l'ardeur de ta colère, et repens toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as prêté serment par toi-même, et tu leur as dit, « Je multiplierai votre semence comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre semence toute cette terre dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. » Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait pensé faire à son peuple. Nombre, 16, verset 20, « Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, « Séparez-vous du milieu de cette congrégation, afin que je les consume en un moment. » Et ils tombèrent sur leurs visages et dirent, oh « Ô Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera et tu seras hérité contre toute la congrégation. » Et là aussi, Dieu change d'avis, et ne les consume pas. Nombre, chapitre 14, verset 11, et le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me provoquera-t-il Et jusqu'à quand sera ce avant qu'il ne me croie, après tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux Je les frapperai de peste, et je les déshériterai et je te ferai devenir une nation plus grande et plus forte que lui. » Moïse supplie encore le Seigneur de changer d'avis, et au verset 20, il est écrit, « Dieu dit, et le Seigneur dit, j'ai pardonné selon ta parole. » Vous avez aussi l'exemple de Jonas. Dieu dit à Jonas, « Va dire à Ninive que Ninive sera détruite dans quarante jours. » Jonas ne veut pas le faire, et s'échappe en courant dans l'autre sens, et finit dans le ventre d'une baleine. Ensuite il se repent, la baleine le vomit sur une terre sèche, et le Seigneur dit une seconde fois à Jonas, « Va dire à Ninive que Ninive sera détruite dans quarante jours. » Et Jonas va lui-même témoigner aux habitants de Ninive, « Dans quarante jours vous serez détruits. » Ça fait trois témoignages, donc Dieu a détruit Ninive, parce qu'il ne pouvait pas revenir en arrière une fois ces trois témoignages exprimés. Sauf que, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Lisons bien ce qui est écrit, ce qui est témoigné dans le livre du prophète Jonas. Jonas chapitre 1, verset 1 « Or, la parole du Seigneur vint à Jonas, fils d'Amitai, en disant, « Lève-toi, va à Ninive cette grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la présence du Seigneur. Donc, on n'a pas dans les Écritures, Dieu témoignant une première fois, Ninive sera détruit dans quarante jours. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas témoigné. Puis Jonas est vomi sur la terre ferme par la baleine, et Dieu lui dit, Jonas chapitre 3, verset 1, et la parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois en disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêche y la prédication que je t'ordonne. » le Verset 3, « Jonas se leva donc et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. » Il est écrit, « Va à Ninive et prêche y la prédication que je t'ordonne. » Encore une fois, Dieu ne témoigne pas dans les Écritures que Ninive sera détruite dans quarante jours. Et plus loin au verset 4 de ce même chapitre, Jonas chapitre 3, il est écrit, et Jonas commença d'entrer dans la ville, le chemin d'une journée. Il criait, et disait, encore quarante jours, et Ninive sera renversée. Voilà, on y est. Ça nous fait un seul témoignage dans les Écritures. Et donc, c'est pour ça que Dieu va finalement changer d'avis et ne pas détruire Ninive quand ses habitants vont se repentir. Dieu pouvait changer d'avis, car il n'avait annoncé qu'une seule fois qu'il allait détruire Ninive. Et il a donc pu changer d'avis sans enfreindre la loi, sans péché, car le péché est la transgression de la loi. Maintenant, il y a bien un chrétien méga-spirituel, avec une onction de dingo, qui va dire « oui, mais Dieu a dû le dire plusieurs fois à Jonas, même si cependant ça n'est pas écrit, Jonas a dû l'annoncer plusieurs fois dans Ninive, donc, ta méthode charnelle et mondaine est fausse, tu philosophes, moi, j'ai une relation d'intimité avec Dieu et Jésus-Christ, et c'est de là que j'en tire mes révélations prophétiques. Hein. Oh... Bon, désolé les méga-spiritueux, là, mais ma vidéo est sur comment interpréter la Bible, la parole, et il est écrit, n'y retranche rien et n'y ajoute rien, de peur d'être trouvé menteur. Proverbe 3.5 Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Paul a dit, si un homme pense être un prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, laquelle est la Parole de Dieu. Chaque Parole de Dieu est pure, il est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en eux. La Parole du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné dans un creuset de terre purifié sept fois. Tu les garderas au Seigneur, tu les préserveras de cette génération pour toujours. Donc, arrivé un moment, quand tu as affaire à des chrétiens qui ne croient pas en Christ, quand tu as affaire à des évangéliques qui ne croient pas à l'évangile, il ne faut pas non plus t'étonner que tu as affaire à des chrétiens bibliques qui ne croient pas à la Bible. Si tous les versets que j'ai sortis depuis le début de cette vidéo, par groupe de deux ou trois, si ça n'a pas accroché dans leur esprit alors qu'ils sont soi-disant remplis du Saint-Esprit, ne vous étonnez pas s'ils veulent se confier en leurs propres pensées tout en appelant ça les pensées de Dieu, hein, mon Saint-Esprit à moi. Voilà. Arriver à un moment, ce n'est pas la peine d'insister avec ces gens, ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Allez, je reprends le fil de mon propos, et je vous dis que si vous lisez votre Bible avec cette vérité de deux ou trois témoins, vous allez la voir partout. Dieu a donné deux fois les tables de la loi à Moïse. Les dix commandements sont d'ailleurs listés deux fois dans la Bible. Dieu a dit deux fois à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Tous les commandements de Dieu dans la Loi, la Torah, sont répétés deux fois, vérifiez par vous-même. Pourquoi il y a ce livre à la fin de la Loi, Deutéronome, qui répète une deuxième fois les commandements donnés auparavant Pour faire du style de la littérature Dans Genèse, chapitre 41, verset 32, quand Joseph a interprété les rêves de Pharaon, il lui a dit « Et quant à ce que le rêve a été répété deux fois à Pharaon, c'est que la chose est établie par Dieu, et que Dieu va l'accomplir très bientôt. Job, chapitre 33, verset 14. Car Dieu parle une fois, oui deux fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, que le pouvoir appartient à Dieu. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Quand Satan vient tenter Jésus avec une seule parole qu'il interprète faussement, de lui-même, Jésus lui répond avec une deuxième parole, pour lui montrer que son utilisation de la parole est mensongère. En vérité, en vérité, deux fois, je vous le dis, Dieu n'est pas saint, il est saint, saint, saint. Euh, Matthieu 5, verset 37, « Mais que votre parole soit oui, oui, ou non, non, car ce qui vient en plus vient du mal. » « Pierre, m'aimes-tu » une fois, « Pierre, m'aimes-tu » deux fois, « Pierre, m'aimes-tu » trois fois, demandait Jésus à Pierre, qui l'avait renié, trois fois. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, et Jésus a dit aux apôtres de prendre deux épées. Vous avez deux testaments, l'ancien et le nouveau, la loi n'était que l'ombre des choses à venir, et nous avons un témoignage beaucoup plus précis dans le Nouveau Testament. Mais Jésus était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, qui parle du Fils de Dieu, et pas qu'une seule fois. Vous avez quatre évangiles, donc vous avez zéro excuse si vous ne croyez pas à la bonne nouvelle. Jésus a envoyé les apôtres par groupe de deux pour, ton, pour porter témoignage. Si le livre des révélations vous passe au-dessus de la tête, sachez qu'en fait, il y a deux livres des révélations, la même prophétie, la même prophétie des temps de la fin est expliquée une fois du chapitre 1 à 11, et une autre fois, un autre témoignage du chapitre 12 à 22, avec aussi le premier témoignage du prophète Daniel, qui est aussi, au passage, un livre de témoignage dédoublé, si vous l'étudiez attentivement, avec un axe de symétrie déporté. Livre des chroniques, livre des rois, deux mêmes histoires racontées d'un point de vue différent. Dans acte 10, quand Pierre prie sur un toit, et que Dieu lui dit qu'il peut manger de tout animaux, Pierre répond verset 14 dans acte 10, « Non pas, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou souillée. » La voix lui parla encore pour la seconde fois, ce que Dieu a purifié ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit trois fois, et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Et d'ailleurs, si vous regardez, Pierre porte un second témoignage de ceci dans Actes, chapitre 14, Galates, chapitre 1, verset 8. « Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit !» Ce verset, il est connu, mais je vous rappelle que Paul le répète au verset suivant, le verset numéro 9, « Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau. » Si un homme vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est ce même Paul qui a dit, c'est la troisième fois que je viens à vous, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole sera établie. Donc c'est attesté, car Paul a bien dit qu'il le répète à nouveau, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Et donc, si un soi-disant ange Gabriel Bidon vient, lance, vient enlacer un bédouin dans une caverne pour lui donner un autre évangile, Poétique, qu'ils soient maudits, qu'ils soient maudits, qu'ils soient anathèmes, et ça malgré tout ce que pourront vous dire les musulmans. Mais en même temps, vous vous permettez de nous juger, et par ignorance. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça Quel est le rapport avec l'interprétation de la Bible Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 29, que deux ou trois prophètes parlent et que les autres jugent. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, commençant au verset 11, « Car quel homme connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme, lequel est en lui De même, aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement de Dieu, desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la, la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit-Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il vous faut comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles, les écritures avec les écritures pour les interpréter, sur la base de deux ou trois témoignages, et non pas prendre un seul verset et l'interpréter selon votre propre intelligence, comme Satan qui parle de lui-même, comme le font ceux qui clament que leur esprit est le Saint-Esprit, que leur pensée est la pensée de Dieu, et que leur salut vient d'eux-mêmes. Voilà Les Béréens examinaient chaque jour les Écritures, plusieurs Écritures. Les pharisiens, eux, ils se basaient toujours sur une Écriture et l'interprétation selon eux-mêmes, selon les traditions de leur père, selon l'homme. Voyons une première application concrète de l'interprétation de la Bible par la Bible. Un exemple basique de chez basique, qui montre aussi que la Bible est son propre dictionnaire, comment sait-on que le mot « Évangile » veut dire « Bonne Nouvelle » On sait que « Évangile » veut dire « Bonne Nouvelle » en comparant les Écritures avec les Écritures. Dans Luc 4, verset 18, et Jésus s'est levé dans la synagogue et a lu le rouleau du livre, et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vie aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. En cela, il citait Ésaïe, chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oué pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. » Dans Luc 4, il est dit « l'Évangile » Et dans Esaïe, il est dit bonne nouvelle. Voilà, comparer les écritures avec les écritures de deux ou trois témoins. Comme ça, vous avez la définition de ce qu'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est simple à comprendre la Bible, hein. c'est fait pour les bas du front, pour les enfants, c'est pas fait pour les docteurs de la loi ou les mystiques avec une araignée au plafond. Un autre exemple de l'interprétation de la Bible, assez simple au final aussi quand on y pense, c'est la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Des gens, style les chrétiens bibliques qui ne croient pas vraiment à la Bible, les chrétiens évangéliques qui n'ont jamais vraiment cru à l'évangile, vont me rétorquer Mais mon ami, que l'ignorance. Ignorance Ta méthode est charnelle. Tu ne sais pas qu'il est écrit La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu t'acharnes sur la Bible, sur la lettre qui te tue. Alors que moi, l'Esprit me guide. Par l'Esprit de Dieu, je suis guidé dans ma longue marche vers le salut. » Vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Dans ces cas-là, vous allez avec simplicité mettre en pratique ce qui est écrit sans comprendre pourquoi, sans, sans, sans, sans savoir pourquoi. Juste c'est écrit ça, donc on va le faire. 1, hein, vous faut mettre le voile, donc vous allez mettre le voile. 1, on la reste là. C'est la parole, il faut obéir à la parole. Voilà votre mentalité. Et cette mentalité-là vous tue, car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Il faut comprendre la différence entre ce que vous faites. De la manière dont vous vivez, si vous vivez avec la lettre qui tue, vous êtes un religieux. Si vous vivez avec l'esprit qui vivifie, vous êtes un enfant de Dieu. Car celui qui, qui est enfant de Dieu marche par l'esprit, et non par la lettre qui tue. Et que ce Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus important dans le monde entier, même dans un monde rempli que de livres qui sont la Bible. Même si tous les livres étaient la Bible, sur terre, la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit, et non tous ces livres. Le Saint-Esprit, chérissez ché, chéri, plus le Saint-Esprit que votre Bible. Quand vous faites la vaisselle, apprenez à vivre avec le Saint-Esprit. Quand vous allez aux toilettes, apprenez à aller aux toilettes avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, qui aussi nous a rendus nous capables d'être ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais si le ministère de mort écrit et gravé sur des pierres a été glorieux, de sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder fermement le visage de Moïse, car la gloire de son aspect, laquelle gloire devait prendre fin, comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Car si le ministère de condamnation a été gloire, combien plus le ministère de rectitude excelle en gloire Donc quand ce pharisien de l'amour, là, ce pharisien de l'école de Hillel, revêtu de sa propre justice, qui gagne sa, son salut par les bonnes œuvres de son esprit, qui mérite d'aller au ciel grâce à sa modestie, son comportement doux et généreux tourné vers les autres, quand il nous dit « mettez vos bibles de côté, ne lui donnez pas autant d'importance, c'est l'esprit qui donne la vie, qui vous sauve et qui nous re sauve chaque jour. Allez méditer sous un sol pleureur et laissez l'esprit de Dieu vous envahir, vous guider et vous changer. » Là, on est face à ce que j'avais évoqué auparavant, c'est-à-dire de l'inversion satanique, appeler le mal bien, et le bien mal, la lumière ténèbre, et les ténèbres lumière, la lettre tue, et l'esprit vivifie. tout à fait. Comparons les Écritures avec les Écritures pour interpréter ce verset, que deux ou trois prophètes reparlent, deux ou trois témoignages, Matthieu, chapitre 5, verset 18, car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, en aucune manière il ne disparaîtra de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Luc 16, verset 17 Et il est plus facile au ciel et à la terre de passer qu'un seul trait de lettre de la loi à faire défaut. Lettre de la loi. Romains 2, verset 29 mais est juif celui qui est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, en l'esprit, et non dans la lettre. Lui, dans la louange, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 7, verset 6 Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, dans laquelle nous étions retenus, étant mortes, afin que nous servions en nouveauté d'esprit, et non, selon l'ancienneté, de la lettre. Et oui, la lettre de la loi. La lettre tue, en effet, la loi tue. « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Oui, la lettre tue tout à fait. Galates, chapitre 5, verset 4, dit « Christ est devenu sans effet pour vous, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi. Vous êtes déchu de la gloire. » Et ce bonhomme-là, euh, Olivier Machin, il veut nous expliquer qu'il va mériter son salut, parce qu'entre autres, il aime son prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi, au fait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras pas, et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton voisin comme toi-même, je suis le Seigneur. Verset 34. Mais l'étranger qui demeure avec vous vous sera comme celui qui est né parmi vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis le Seigneur votre Dieu. Deutéronome chapitre 10, verset 19. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. L'amour est l'accomplissement de la loi. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi, mais pour ce pharisien de l'amour, il est lui-même l'accomplissement de la loi. Oui, la lettre tue, et elle va tuer ce bonhomme qui viendra se présenter devant Dieu revêtu de sa bonne justice, revêtu de ses bonnes œuvres d'humilité et d'amour, se justifiant par la loi, par la lettre. J'en reparlerai plus tard dans cette série de vidéos, mais ce qui est sûr est que ces chrétiens bibliques qui ne croient pas l'évangile, ils inversent sataniquement la vérité. La lettre tue, oui, et ils veulent se justifier par la lettre de la loi. Soit dit en passant, vous savez ce que la Bible dit des faux prophètes Ils sont deux fois morts. Deux fois morts. Je vais le répéter une troisième fois. Deux fois morts. Et si vous pensez que mon interprétation est sortie de son contexte,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 Comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation a été gloire, combien plus le ministère de rectitude excelle en gloire? Il est écrit, le ministère de mort écrit et gravé sur des pierres. Les versets là qui suivent la lettre tue mais l'esprit vivifie nous font comprendre de quoi ça parle. Petite remarque au passage, des fois pour comparer les écritures avec les écritures, il te suffit juste de lire les versets qui sont après, ou un peu avant, ou en bas de la page, ou à la page suivante. faut pas aller chercher à l'autre bout de la Bible, il ne faut pas aller dans Habacuc. Et lisez tout ce que Paul a dit sur la loi, vous verrez que je n'invente rien, je ne rajoute rien, et je n'enlève rien, et que même je bâcle, parce que j'aurais pu lister des dizaines de versets qui vont dans le sens de la loi qui tue, la loi de la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'esprit, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort, car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, en voyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse, et pour le péché, condamna le péché dans la chair, afin que la rectitude de la Loi puisse être accomplie en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Bon, ensuite, qu'en est-il de cet Esprit qui vivifie L'Esprit vivifie, en effet. Jean, chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui vivifie, c'est redit ici, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Voilà cet esprit qui vivifie, la Parole de Christ, Christ qui est la Parole de Dieu. À la maison, j'ai une matérialisation physique concrète de cet esprit qui vivifie, ça fait plus de mille pages, c'est composé de soixante-six livres, et ça s'appelle la Bible. J'ai même l'esprit qui vivifie en version PDF si tu veux. Jean 6, verset 68, alors Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 3, verset 34 dit, « Car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. » Il parle les paroles de Dieu, et ces paroles de Dieu sont esprit. Et quelles sont ces paroles qui vivifient, cet esprit qui vivifie Eh bien, prenons par exemple les livres de Jean, dont il est dit au chapitre 21, verset 31, « Mais ces choses sont écrites afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom. Donc, ce livre qui a été écrit pour que vous puissiez avoir la vie par son nom, être vivifié, dit des choses du genre « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Jean 4,14 Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante à la vie éternelle. Jean 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en condamnation mais passé de la mort à la vie. Jean 6,35 Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous aussi m'avez vu, et ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne jetterai dehors en aucune manière celui qui vient à moi. » Verset 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis ce pain de vie. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, malgré tout, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Point interrogation. Voici, par exemple, cinq ou six témoins, cinq ou six esprits qui vivifient, auxquels Olivier Mangin ne croit pas, n'a jamais cru, et par lequel il sera condamné. Il ne faut pas s'étonner que ces gens soient dans l'inversion satanique. Ils vous disent de délaisser la Bible et de se laisser guider par je ne sais quel esprit. On va me rétorquer que non, ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient vivifiés par l'Esprit-Saint, pas par des paroles. Sauf que, sauf que, après Jean chapitre 3 et Jean chapitre 6, les deux versets que j'ai pris pour témoins, et qui disent entre autres, « Les paroles que je vous dis, elles sont esprit elles sont vie », il est dit après, juste après, comme par hasard, dans Jean 7, verset 39, mais il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Un deuxième témoin de ça est Jean 14, verset 16, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous à toujours. » c'est-à-dire l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne dis pas que l'Esprit Saint est uniquement la Bible, un livre physique, une idole, comme disent les soi-disant chrétiens qui veulent rejeter la vérité de la Bible pour prophétiser d'eux-mêmes, selon eux-mêmes, bref des menteurs. Mais je dis que la Bible est la manifestation physique des paroles de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et que cette histoire de ranger vos Bibles et laisser-vous guider par je ne sais quel esprit, c'est du mensonge. Il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 15, étudie afin de te montrer approuvé à, à Dieu un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité, mais évite les bavardages profanes et vains, car ils produiront plus d'impiété. Nous devons étudier la Bible en divisant droitement la parole de vérité, et c'est là que l'Esprit Saint nous guide dans sa compréhension, en la divisant avec l'épée à double tranchant, par exemple, deux tranchants, et pas juste le cutter à un seul tranchant de la compréhension humaine et charnelle. L'Esprit Saint est un esprit, pas seulement un livre, car par exemple, quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme dans Genèse, chapitre 1, ce n'était pas un bouquin. Nous avons vu que l'Esprit Saint a été donné après que Jésus soit monté au ciel dans le livre des Actes, mais il était déjà aussi donné et repris aux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, confessez gens avec cet Esprit Saint, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu en parlaient quand ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Et où est-ce qu'on va trouver ces prophéties, le résultat de cet Esprit Saint, dans la Bible Révélation chapitre 19, verset 10 dit, Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, Veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'Esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est et l'esprit de prophétie. Dans Révélation encore, la lettre aux cette église commence toujours par écrit à l'ange de l'église untel, et ça finit par celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. Il y a eu à chaque fois une lettre écrite à partir de ce que disait l'esprit. Ils n'ont pas reçu chacun une communication spirituelle dans leur tête, mais une lettre écrite, la résultante de l'esprit saint et l'écriture. Quand vous allez annoncer l'évangile aux gens, témoigner de l'évangile aux perdus, vous témoignez de la parole, du témoignage de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de prophétie. Et vous êtes un témoin de cet évangile, et la parole de Dieu que vous annoncez à partir de la Bible est un deuxième témoin. Et je fais une petite parenthèse à propos de cette histoire-là de ne pas se laisser embarquer dans des doctrines ou des dogmes venus de la Bible, et de se laisser aller à l'Esprit-là qui nous parle. C'est exactement la doctrine du gnosticisme, les paroles divines me sont inspirées à moi directement, mes pensées sont divines, c'est le piège du serpent à Ève, vous serez comme des dieux pleins de connaissances, l'œil spirituel ouvert, la lettre de la Bible me tue, mais mon esprit me vivifie, c'est une doctrine qui a la part belle dans la franc-maçonnerie, le catharisme et tous les trucs de ce genre, le New Age, le bouddhisme et compagnie. Sans parler, sans parler, de toutes les écritures dans l'Ancien Testament où les faux prophètes prophétisaient selon leur propre cœur et prophétisaient des paroles que Dieu ne leur avait pas données. Je faisais des vidéos, il y avait au moins 50 versets bibliques dans ma vidéo. Et, et je parlais, conversé, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Écoutez, franchement, franchement, plus jamais je veux revivre ça. Je préfère être authentique, rempli du Saint-Esprit et parler d'une manière inspirée que d'une manière biblique. Je tiens à vous le dire parce que ça me fatigue et c'est... C'est oh, plus pour moi. Aujourd'hui, j'ai le feu en moi et euh, je préfère répandre l'oxygène que répandre ma connaissance. dis Est-ce que je dis qu'Olivier Mangin est un luciférien qui viole des fœtus dans des pentagrammes à chaque solstice d'hiver Bien sûr que non. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je suis même persuadé à titre personnel à titre personnel qui ne supporterait même pas d'avoir un porte-clés avec une tête de diable, il le jetterait par la fenêtre ou il le brûlerait direct. Mais il prêche un autre évangile, sous l'apparence d'une fausse piété, se glorifiant lui-même dans sa chair et désirant être vu des hommes, clamant sa propre humilité, sa propre bonté, sa propre justice. Rien de nouveau sous le soleil. Et je dis qu'il est toujours sous la puissance de Satan, comme le sont les incrédules, et que Satan et ses diables doivent bien ricaner en le voyant sur YouTube prêcher de lui-même son salut par la loi, en inversant tout, il inverse tout, le bonhomme. Donc, ce premier exemple que j'ai pris est simple comme tout, même Chorakwetou le dit, même les exégètes catholiques l'avaient compris, saint Augustin et toute la clique, là. sauf que, sauf que, les catholiques et les Chorakwetou ils y ont rajouté quand même quelque chose. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais j'en parlerai dans les vidéos suivantes. J'ai été sur Internet, sur YouTube, j'ai tapé la lettre tue mais l'esprit vivifie. Et, vivifi, et j'ai trouvé, en plus d'Olivier Bidule, là, toute une bande de quiches aux jambes, qui parlent d'eux-mêmes, de leur propre esprit, qu'ils appellent l'esprit de Dieu, qui ne croient pas à l'évangile, évidemment, qui te donnent des explications qui ne tiennent pas la route à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie. Mais c'est pas la peine d'insister avec eux, ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont tort parce que ça voudrait dire que leur salut, qu'ils basent implicitement ou explicitement sur eux-mêmes, est bancal. Pour moi, de mon avis personnel, qu'on soit d'accord, de ma propre opinion personnelle, tous ces gens-là, ils sont foutus. Hein. Pour la plupart, c'est trop tard. Et vous avez vu lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert il y a un enseignement formidable à retenir là-dedans. Il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Il est venu avec quoi Il est venu avec un Alors, je ne sais pas, mettez-moi la place du guillemot. Pas trop longtemps, quand un... okay. Il va mener le plus grand combat de sa carrière. Il va affronter Dieu fait cher sur la terre. Alors, il se prépare, il fait du jogging, il fait des terre ok donc, si tu n'apprends pas à devenir un homme et une femme de l'esprit, c'est la Bible même que tu lis et que tu médites tous les jours qui deviendra ton occasion de chute et de destruction. Amen. Ce n'est pas le logo qui va vous aider, c'est le réma. Dieu nous donne la Bible à état de logo mais ce qu'il veut, c'est qu'on se mette à l'écoute de son esprit pour qu'il en sorte le réma. Aujourd'hui, combien de vies sont, sont brisées Ah la Bible dit que tu ne peux pas te marier, ah la Bible dit qu'une femme, tu ne peux pas prêcher. Et la Bible dit beaucoup de choses, ou semble dire beaucoup de choses dans nos traductions, qu'elle ne dit pas vraiment. Donc c'est très important, euh, avant d'ouvrir sa Bible tous les jours, de prier, d'invoquer le Saint-Esprit, de, de lui demander de, de, de t'enseigner, de lui demander de te parler, de lui demander de te révéler. La parole de Dieu, parce que sinon, euh, malheureusement, tu, tu risques de, de, de la comprendre de travers. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, par exemple, euh, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, ça veut dire que euh, la lettre peut te faire du mal, en fait. La lettre peut t'égarer. La lettre peut te conduire à, à un objectif que Dieu ne visait pas quand il euh, euh, donnait la recommandation. La lettre peut te conduire à, à te retrouver sur un autre terrain que ce que Dieu avait prévu. Mais il a voulu le faire avec son intelligence et ça a produit l'effet inverse. Et je pense que c'est pour ça qu'il euh, est écrit que la lettre tue. Donc, pour éviter de se faire tuer par la lettre, il vaut mieux vraiment se faire accompagner par le Saint-Esprit quand on lit la Bible. Et pour aussi montrer que la lettre tue, parce que c'est juste un témoignage humain euh, historique, chronologique, des événements passés. Donc c'est pour ça que ça se veut simple. Donc, on voit bien que sur le fond, euh, c'est la même chose parce que l'esprit du texte est là et c'est des témoignages humains inspirés donc de mémoire qui nous donne le fond de la vérité, mais avec les mots humains, ce qui fait que les, c'est l'esprit qui nous donne le, la vérité. Mais la lettre, c'est juste une tentative de description de cette réalité, ce qui fait que c'est à prendre dans son ensemble, c'est un moyen humain de communiquer, en fait. Après, si on va dans les versets, eux, ils vont dire, « Ah oui, mais là, il y a un sous-entendu, et là aussi. » Et donc, euh, « Ben voilà, si je prends ça, ça, j'arrive à ça. » et voilà, ils jouent avec les mots, ils jouent avec la lettre, et il se tuent avec des jeux de mots, tout simplement. Pourquoi les autres se trompent autant C'est qu'en faisant du Da Vinci Code, il dit Ah, tu vois, ici c'est écrit ça, et puis plus loin c'est écrit ceci. » Donc, des fois, ils prennent des phrases au mot à mot, et après ils disent « Ah !» et ils bloquent le message en disant « Ah, je suis obligé, de, de prendre ce message au mot à mot. Et après, il continue d'avancer code. Alors, donc, si ça, c'est obligé que ce soit comme ça, avec tel ou tel verset, je fais ça, et après, il se fabrique une doctrine comme ça. Interpréter la Bible, c'est très simple, donc. Mais encore faut-il d'abord avoir cru à l'évangile, à la simplicité qui est en Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, dit ceci, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu'elles se discernent spirituellement. Les mots que je vous dis sont vie et esprit. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Je ne vais pas donner d'autres exemples de comparaison d'écriture pour l'instant, tout simplement parce que je comparais les écritures avec les écritures tout au long de cette série de vidéos, il va y en avoir beaucoup, du plus solide et du plus viandard, mais il faut comprendre que lorsque Dieu répète deux ou trois fois des choses dans la Bible, ce n'est pas pour mettre l'emphase sur tel ou tel point, non, c'est parce qu'il donne toujours deux ou trois témoins, car c'est la manifestation de sa sainteté que de respecter la loi, et que nous accédons à la manifestation de la vérité des Écritures par ces deux ou trois témoins. Par contre, avant de passer à l'étape suivante, je vais quand même préciser quelque chose, l'importance de prendre en compte le contexte dans l'interprétation de la Bible. Si je prends par exemple 1 Pierre, chapitre 2, le contexte de ce passage, c'est toute la Bible. Si je prends 1 Chronique, chapitre 8, le, chron... le contexte de ce passage, c'est toute la Bible. Il faut arrêter de réduire Dieu à l'image d'un homme, et de dire que là, il parle des Grecs, donc il faut se mettre dans le contexte socio-culturel et linguistique du premier siècle, bla bla bla bla bla. Non, le contexte des deux épîtres aux Corinthiens, c'est la loi, les livres historiques, les livres poétiques, les prophètes, majeurs et mineurs, les Évangiles, les Actes, les épîtres et Apocalypse, Révélation. Le contexte biblique. De la Bible, c'est la Bible, l'ensemble de la Bible. Attention à l'arnaque des gens qui vont vous dire que vous sortez des versets ou des passages de leur contexte. Non, le truc, c'est que vous le sortez de leur contexte à eux, du contexte de leur pensée charnelle selon les raisonnements de ce monde. Ne faites pas comme ces gens qui réduisent Dieu à l'image d'un homme pour interpréter la Bible avec comme préalable le contexte de leur doctrine, leur contexte à eux. Hein Paul, lorsqu'il a mentionné dans son épître aux Corinthiens que nous serions changés dans un instant au son de la dernière trompette, il ne pouvait pas se référer à la septième trompette du livre de l'Apocalypse pour une simple raison. Le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Alors, il ne pouvait pas se révéler à ce que Jean va nous dire concernant le jugement de la septième et dernière trompette parce que ça n'existait tout simplement pas encore, parce que l'Épître aux Corinthiens a été écrite avant le livre de l'Apocalypse. Alors, ce n'est pas vraiment possible non plus que l'Église soit enlevée au milieu des sept années de tribulation. Voilà, là, par exemple, l'honorable pasteur Caribou, il nous explique que quand Dieu a inspiré à Paul l'Épître aux Corinthiens, il n'avait pas réuni tous les éléments du dossier. Il fallait encore qu'il ait des infos qui lui remontent pour bien caler l'affaire, il fallait qu'il fasse une autre réunion de pilotage de projet pour boucler le planning. C'est point de bon sens, ça, hein, Pasteur Caribou. Il est obligé de réduire Dieu à l'image d'un homme pour coller à sa doctrine de l'enlèvement avant les tribulations. Et là encore, cherchez pas très loin, le type ne croit pas à l'évangile. J'insiste sur le fait de prendre en compte le contexte de tout. Toute la Bible, parce que comme toute vérité, la méthode qui consiste à comparer les Écritures avec les Écritures et de les interpréter non pas selon notre intelligence, mais par deux ou trois témoignages de Dieu, ces témoignage peut être dévoyé pour mener au mensonge. On a le calvinisme, par exemple, où les gars qui sont élus à l'avance par Dieu, c'est-à-dire eux et pas toi, parce que ta ganache ne revient pas. Toute leur doctrine peut tenir sur quelques versets, choisis spécifiquement, mais pas avec l'ensemble de la Bible. Là, ça s'effondre complètement leur délire de prédestination. Étudie afin de te montrer approuvé à, à Dieu un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de la vérité. Le catholicisme, ça peut tenir sur la base de deux ou trois versets bien choisis, mais si tu commences à parcourir les Écritures, toutes les Écritures, tu te rends compte que le catholicisme est bon à jeter à la poubelle, et tu dis, afin de te montrer à prouver à Dieu un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Je peux prendre aussi un exemple que l'on ne connaît pas trop en France ou dans la francophonie en général, à savoir les ruckmanites, les adeptes du faux prophète Peter Ruckman aux États-Unis. Ils vont vous prendre deux ou trois versets avec une idée derrière la tête. Et ils les interprètent comme si tout le reste de la Bible n'existait pas. Ils prennent des versets de l'Ancien Testament sans prendre en compte le Nouveau Testament, et inversement, notamment parce qu'ils sont dans la doctrine satanique du dispensionnalisme. Rien de plus ramolli du bulbe qu'un chrétien dispensionnaliste. Enfin, si, si, il y a pire, il y a une femme chrétienne qui enseigne le dispensionnalisme. Avant de commencer à lire la Bible, il est important que tu fasses la différence entre la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes et l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, par exemple, on était justifié par les œuvres. Dans l'ancienne alliance, on était justifié par les œuvres, tandis que dans la nouvelle alliance, on est justifié par la foi en Jésus. Tout ça pour vous dire qu'il faut comparer les Écritures avec les Écritures sur la base de deux ou trois témoins, mais en prenant en compte toute la Bible du début à la fin ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Pourquoi Je suis Dieu et je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variation ni ombre de changement. L'Évangile éternel a prêché à ceux qui demeurent sur la terre l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde, et le tout en étant guidé, guidé par le Saint-Esprit, ce qui vient en croyant à l'Évangile, en croyant à l'Évangile, en croyant à l'Évangile. Et croire à l'Évangile, à la simplicité qui est en Jésus-Christ, ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper sur quelques points mineurs de la doctrine. Et aussi dans la Bible, je rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens, chapitre numéro 13, apprends-le par cœur, celui-là, si tu veux être rempli de l'Esprit. Maintenant, on va voir comment il ne faut surtout pas, surtout pas interpréter la Bible. Je vous cite encore 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. « Or nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement de Dieu, de quelle chose aussi nous parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit-Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. J'utilise la version King James. Si tu me dis que dans ta Bible, Louis II ou David Martin, ça ne rend pas exactement ce verset de cette façon, que tes Bibles lisent appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels ou. Parlant de choses spirituelles avec ceux qui sont spirituels, eh bien j'expliquerai plus tard pourquoi j'utilise la King James. Et vous allez voir, il n'y a pas photo, ça saute aux yeux. Ça pique les yeux même, je dirais. Et pour le démontrer, je ne ferai que comparer les écritures, parce que j'ai pas la chance d'avoir 14 doctorats en langue ancienne, comme Shura, Shambhala, Chakadmumiakotu. Le faire euh, reconnaître Dieses Wort euh, erkennen An Hebron, Yashua. heißt Jascha auf Hebräisch. On dans 4, Man findet dieses Wort auch im 1. Mose 4,1. Adam, uh, Adam erkannte Eva seine Frau. Adam, El, sa femme. Adam erkannte Eva seine Frau. Ce à se déshabiller. littéralement se déshabiller. Ça en hébreu se pas qui. Voilà le bon contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour interpréter la Bible. Dès quelque chose aussi nous parlons non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. On a vu Ushoura Shambala Kwetu nous inventer des histoires et ajouter à la parole de Dieu euh, des sornettes de Joseph faisant un striptease devant ses frères commettant le péché d'exposer ses cuisses, sa nudité tout en précisant auparavant que Joseph est un prototype de Jésus. Joseph Joseph. est un ah. type parfait de Christ. Christ est un des types de Christ. Regardez Pour faire ça, il utilise l'arnaque de revenir à la racine du mot grec, du mot hébreu, du mot araméen, obj sur le tutu chapeau pointu, ce qui est une arbre de fausse prophétisation massive. Vous pouvez inventer n'importe quoi avec ces manipulations-là, n'importe quoi. Les catholiques romains ont pondu tout un tas de trucs délirants avec cette méthode, des milliers de pages de fables savamment élaborées. Il n'y a pas mieux que cette fausse science pour ajouter à la parole de Dieu. Les possibilités sont infinies. Je vais voir une concordance biblique du mot « yasha » en hébreu. Je vais sur internet et… Euh... ouais Déjà, pour commencer, le grand érudit Shora Chambala Chakatanou Yakwetu, il a confondu le mot « yasha » avec « yada » quand il a écrit sur son paperboard. Déjà, ça vous montre que ces gens qui se piquent de langue ancienne pour interpréter la Bible, c'est des incompétents dans ce domaine pour la plupart. C'est des perroquets. Ils se vantent d'un faux don et ne savent même pas de quoi ils parlent. Faux témoignage, faux témoignage de la parole de Dieu. Proverbe 25,14. Quiconque se vante d'un faux don est comme les nuages et le vent, sans pluie. Et même s'il ne s'était pas trompé, s'il savait vraiment de quoi il parlait, c'est quand même zéro cette méthode. Zéro, zéro, zéro. Vous savez ce qu'il fait en fait, euh, Tchakurakou poussé par le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, le souffle de D.ie, il répète des doctrines d'hommes, des blablas d'interprétations bibliques exégétiques, des fables selon la logique de ce monde et du prince de ce monde, pour briller en société évangélique, et on ne sait pas d'où ça vient, à la base, ces interprétations débiles ou blasphématoires, qui, qui est derrière ça, on ne sait pas. Et là, on a l'exemple flagrant de Chakurakwetu, qui se plante de mots, qui veut se faire docteur de la loi, ne comprenant ni n'entendant rien à ce qu'il dit, et qui pourrait dire n'importe quoi du moment que c'est écrit dans un livre ou une publication théologique bidon, venez d'on ne où, d'on ne qui, avec on ne sait quel but caché derrière la tête. Bon allez, je passe outre la confusion de mots, et je vais sur la concordance biblique du mot hébreu yada. Qui est le mot en question dans Genèse 45, verset 1, pour éprouver un peu ce que nous dit le grand érudit Chora Zambala Yakoutou. Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître Yada à ses frères. Je vois que à côté. Le mot yada veut dire savoir, connaître, apprendre à reconnaître, percevoir, apercevoir et voir, trouver et discerner, distinguer, faire une discrimination, savoir par expérience, reconnaître, admettre, avouer, confesser, considérer, connaître, avoir connaissance d'eux, connaître une personne d'une façon charnelle, Savoir comment, être habile en, avoir la connaissance, être sage. Avec ça et avec toutes les autres définitions, je peux me créer de moi-même, selon l'intelligence charnelle de ce monde, n'importe quelle doctrine de dégénérer Il n'y a pas autant de choix de définition alternative que j'aurais pu imaginer. Je suis un peu limité, mais ça va suffire. Et après, comme ça, j'irai faire mon malin, étaler ma science biblique devant toute une bande de chrétiens évangéliques qui ne croient pas à l'évangile, et j'ajouterai, je retrancherai à qui mieux mieux à la parole, tout ça pour jeter de la poudre aux yeux. Donc, comme nous l'a dit le grand prophète Chora ce mot veut aussi dire connaître une personne d'une façon charnelle, comme dans Genèse chapitre 4, verset 1, Adam connut Yadah, Adam connut Eve, sa femme, Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je vais aller à une page suivante, et je vais aller prendre d'autres versets, comme ça. Exode 6, verset 3, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu Yadah, de, sous mon nom, l'Éternel. Exode 6, verset 7 Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez, Yada, que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Eh bien, madame et messieurs, inspirés par le roi Hakodesh, roulement de tambour, nous comprenons là que Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que le peuple particulier de Dieu, le peuple mis à part pour Dieu, il connaissait Yahweh de façon charnelle. Il se mêlait avec Elohim de la même manière que Adam a connu Ève. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Je vous fais pas un dessert. Il y a la blague des néphilim, là, des géants nés de l'union entre les filles des hommes et les anges. Alors pourquoi pas avec Yahweh tant qu'on y est Ça vous choque ce que je dis Trouvez ça abominable, blasphématoire. Vous vous dites que j'ai un esprit vraiment mal tourné pour inventer des doctrines aussi perverses. On est d'accord, c'est dégueulasse comme interprétation de la Bible, c'est affreux, sauf que j'ai rien inventé et que cette doctrine existe déjà depuis de belles lurettes, rien de nouveau sous le soleil. J'espère que vous n'êtes pas outrés par cette interprétation ordurière de la Bible, tout en déclarant à côté que pour être sauvé, pour se sauver, il faut être disciple de Jésus Christ et que ça passe obligatoirement par une relation d'intimité avec Dieu. Une relation d'intimité avec Christ. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette histoire d'avoir une relation d'intimité avec Jésus Christ. Vous avez déjà entendu cette histoire d'intimité avec Dieu? Demandez à tous ces perdus, ils vont vous dire que oui, oui, oui, oui, le salut, ça passe forcément par une relation Intime avec Dieu et Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que euh, nous pouvons être dans la présence de Dieu, ou même prier, ou être en la présence d'une personne, que forcément nous devenons intimes avec cette personne. Que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons la présence de Dieu avec nous. Donc toute personne qui a reçu Jésus à la présence de Dieu, à l'intérieur d'elle, par son Saint-Esprit. Et c'est possible d'avoir une relation intime avec ce Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'ils connaissent le principe de l'occultisme où on enseigne des doctrines au bas grade, au bétail, là, à la foule des profanes, mais c'est seulement dans les plus hauts grades qu'on vous dévoile étape par étape le sens caché de ces doctrines, ce qu'elles sous-tendent par leur symbolisme? Ils savent pas d'où ça vient, là, ce glissement sémantique, de demeurer en Christ, à être intime avec Christ. Ils savent pas, hein En plus de ne pas croire à l'évangile qui est témoigné cinquante-six fois, en plus de ne pas croire aux choses d'en haut, la bonne nouvelle qui se comprend avec le cœur, la simplicité qui est en Jésus-Christ, qui est faite pour que les enfants la comprennent. En plus de ça, ils n'ont pas l'air non plus de comprendre les choses d'en bas, hein, ce qui se passe réellement dans ce monde et les machinations du Dieu de ce monde. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tout ce qu'ils sont bons à faire, c'est de gober tout cru des vidéos sur YouTube qui leur expliquent qu'après Gog et Magog, le pape jésuite va se prendre un coup d'épée, il va mourir et il va ressusciter, il va aller faire une alliance de paix à l'ONU et déclarer dans le troisième temple « Je suis Dieu » et on va tous être forcés d'installer l'application mobile de la marque de la bête sur nos smartphones. Ça, ils y croient, c'est sur YouTube, donc forcément, euh, euh, Bon, j'ai un peu digressé, beaucoup même, mais tout ça c'était pour vous dire que triturer les mots grecs ou hébreux pour interpréter la Bible, c'est catastrophique. C'est la voie royale pour ajouter ou retrancher à la parole. Qui plus est, qui plus est, le premier don qu'ont reçu les apôtres avec l'Esprit Saint dans le livre des Actes, c'était le don des langues. Le don de parler des langues étrangères pour que l'Évangile fasse le tour du monde, la bonne nouvelle. Et que la parole soit traduite dans toutes les langues. Le don des langues. Elle donne des lenguas, de las idiomas, tio. speaking tongues. Dirais que ta parler des langues étrangères. Ou, ou alors c'est ça. Pour que Dieu vous donne une parole dite à propos, hein oh, no saia. Là encore, on fait face à un exemple d'inversion satanique. On a Dieu qui donne le don des langues pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle dans toutes les langues dans le monde entier, et qui nous dit aussi de ne pas rajouter ni d'enlever à sa parole, et d'interpréter la Bible par deux ou trois témoins pris dans la Bible, sans se fier à la sagesse de ce monde. Et on se retrouve avec l'exact inverse. Le don pour rendre compréhensible dans toutes les langues du monde devient un langage énoquien incompréhensible, hermétique. Et les mêmes gens qui pratiquent ce langage énoquien ajoutent et enlèvent à la parole de Dieu par des jeux de traduction et de contre-traduction biaisés selon des raisonnements littéraires de ce monde et qui aussi, au passage, met à mal la promesse de Dieu comme quoi sa parole serait préservée à toujours et à jamais de cette génération perverse. J'en parlerai plus tard du parler en langue. Euh, sur mon plan, ça sera la huitième vidéo de la série Prophète Jacques 2.0. Mais je vais conclure là la première vidéo qui avait pour but de vous montrer comment interpréter la Bible, et jeter les bases de comment je procéderai dans les, prochaines, dans les prochains épisodes. Je voudrais juste insister sur un point. Si vous voyez des gens qui prennent la Bible, lisent un verset ou un passage, referment la Bible et vous disent « là, Dieu veut dire ceci, il veut dire cela voilà » Voilà Sans comparer les Écritures avec les Écritures, sans interpréter la Bible par la Bible, au mieux, au mieux, vous avez affaire à quelqu'un qui a cru l'Évangile, mais qui se veut instructeur alors qu'il est encore au lait, qu'il faut reprendre plus ou moins vigoureusement, mais dans le monde où on vit, la plupart du temps, ça sera un évangéliste du faux évangile, et vous ne pourrez pas raisonner ces gens dans la plupart des cas. Ce sont des esprits réprouvés qui réduisent Dieu à l'image d'un homme, et ils se font eux-mêmes à l'image de Dieu, et ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne voudront jamais l'admettre. Ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. La Bible dit qu'ils ont leur conscience Cautérisés, ils sont persuadés de leur propre bonté. Hmm? Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ils sont persuadés de leur propre bonté. Mais vous pouvez empêcher des gens qui les suivent de continuer plus avant juste en leur montrant d'autres versets qui prouvent que ces prophètes parlent d'eux-mêmes, qu'ils mentent. Pas besoin d'éloquence. Pas besoin de force de persuasion ou d'être un puits de science. Mettez votre confiance en la parole de Dieu, l'épée de l'esprit à double tranchant, et ça va marcher tout seul. Et si, quand vous leur sortez deux ou trois versets, ils commencent à regimber en vous disant que vous sortez les versets de leur contexte, leur contexte à eux, hein, que c'est du Da Vinci code, euh, mon Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça, montrez-leur ces versets, 1 Corinthiens 14, verset 29,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 Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, et si là, vraiment, vraiment, s'ils ne veulent pas croire quand vous leur parlez de Jésus, eh bien, vous leur parlez du diable. Il y a des chrétiens, quand vous leur parlez de Jésus, ils n'écoutent jamais, mais dès que vous parlez du diable, d'un coup, hop, ils sont tout ouïs. Dites-leur que dans Jean 8, verset 44, Jésus a dit aux pharisiens,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 Genèse chapitre 2 verset sept Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas car au jour où tu en mangeras tu mourras certainement Puis après Ève a attesté ce témoignage aussi une deuxième fois dans Genèse 3 verset 3 Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous ne mourriez il est écrit et témoigné deux fois qu'il ne fallait pas manger du fruit de cet arbre, deux fois. Et le diable, qui est un meurtrier depuis le commencement, qui est le père du mensonge et qui parle de lui-même, il n'a dit qu'une fois, non, vous ne mourrez pas, une seule fois, parce qu'il est un menteur et qu'il parle de lui-même, de ce qui lui est propre. L'avantage avec ça, en plus, c'est qu'il n'y a pas pas de version de Bible assez corrompue pour faire dire deux fois au diable « non vous ne mourrez pas, Virgule non vous ne mourrez pas ». Regardez, même la Bible des témoins de Jéhovah dit « cependant le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, qu'une seule fois ». Même les Bibles catholiques disent « le serpent dit à la femme, non vous ne mourrez point, une seule fois ». La Bible filion, une Bible catholique, dit « Le serpent répartit à la femme, certainement vous ne mourrez point, une fois. » La Vulgate aussi ne le dit qu'une fois. Il n'y a aucune Bible catholique qui dit deux fois « vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. » Les deux bibles Louis II, 1910 et Louis II, 21, disent « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point » ou « Vous ne mourrez absolument pas pour la Louis II, 21. » Même la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible, la Bible œcuménique quand même, œcuménique, elle dit « Non, vous ne mourrez pas, qu'une seule fois ». La Bible Oliveta en 1535, dit « Vous ne mourrez nullement, qu'une seule fois ». La Bible de l'épée, de 1540, « Vous ne mourrez nullement, qu'une seule fois ». La Bible de la colombe, je ne sais même pas ce que c'est comme Bible, elle dit « alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez pas du tout, qu'une seule fois. Toutes les versions des bibles Martin, 1704, 1744, 1844 et 1855, elles disent toutes. Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez nullement, qu'une seule fois. La King James, elle dit, et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas, qu'une seule fois. La Darby. la Darby, elle dit, et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas, une seule fois, la, les deux Orsterwald, 1877 et 1996, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, une seule fois, même la Bible de l'épée 2010, et une Bible pour les complégivrés du bocal, elle dit, alors le raisonnement rusé s'exprima dans l'existence charnelle, vous ne mourrez nullement, voilà, le raisonnement rusé ne s'est exprimé qu'une seule fois dans l'existence charnelle, vous ne mourrez nullement, une seule fois. Donc, vous voyez ce qui est bien, c'est que vous ne trouverez jamais une Bible assez corrompue et sataniquement mensongère, où le diable dira deux fois, où ça sera attesté, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Oh oh, j'ai parlé trop vite. C'est quoi cette Bible aussi mensongère? La Bible de Jésus-Christ de Chorakwetou. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il est malin celui-là, hein? Malin, malin, malin, hein En fait, pour être sauvé, une seule chose est nécessaire, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout. Et de marcher selon ses principes, selon ses lois. C'est tout. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous, de façon certaine, si vous mourriez aujourd'hui, si vous irez au paradis, vous pourrez répondre, je ne suis pas sûr d'aller au ciel Peut-être même n'y avez-vous jamais pensé, mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% que vous êtes sur le chemin vers le ciel. Maintenant, selon la Bible, vous devez comprendre quelques petites choses pour être en mesure de recevoir le salut. La première chose est la suivante. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. » La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous brisons la loi de Dieu, nous péchons. Et selon ce verset, nous avons tous péché. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur. Et malheureusement, il y a un salaire pour notre péché. Romain 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le mot salaire signifie paiement. Ce que vous gagnez. Quand je vais au travail, on me donne de l'argent, c'est mon salaire. À cause de mon péché, le salaire est la mort. Ce que je gagne, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous pensons à la mort, la plupart des gens pensent à une mort physique. L Apocalypse 20, 14 à 15 dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. » Une référence à l'enfer. Il est dit « C'est là la seconde mort. » Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc, selon la Bible, notre salaire pour notre péché n'est pas seulement une mort physique, mais la seconde mort. Vous vous demandez qu'est-ce que la seconde mort Être jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Ce que nous gagnons à cause de notre péché est la mort, une mort physique et une seconde mort qui est d'être jetée dans les temps de feu. Apocalypse 21.8 dit « Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres, » C'est une liste assez mauvaise, non Les meurtriers, les impudiques, les sorciers, la plupart des gens seront d'accord, un meurtrier, oui, il va aller en enfer. Mais remarquez, il est dit, mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les luxurieux, et les sorciers, et les idolâtres, et à la fin de cette liste, il est dit ceci, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Et la raison pour laquelle Dieu ajoute le péché du mensonge à la fin de cette liste, c'est qu'il essaie de mettre un point, et le point est de ceci, nous sommes tous pécheurs, chaque être humain a menti, et il essaye de dire qu'il n'y a pas de juste, nous avons tous péché, nous méritons tous d'aller en enfer. C'est la mauvaise nouvelle. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur, et nous sommes tous initialement condamnés à l'enfer. Mais l'Évangile est la bonne nouvelle. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Nous comprenons ce que cela signifie maintenant. Mais la deuxième partie de ce verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » La Bible dit que Dieu a un cadeau qu'il veut vous donner, et ce don est la vie éternelle. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, la Bible dit « Car par grâce vous êtes sauvés par la foi. » Le mot grâce signifie obtenir quelque chose que vous ne méritez pas, vous ne le gagnez pas, vous ne payez pas pour ça, vous êtes sauvé est une référence à être sauvé de l'enfer, parce que je ne veux pas y aller, je suis sûr que vous ne voulez pas y aller. Par la foi, le mot foi signifie croire. Il est dit, par grâce vous êtes sauvé par la foi, et cela n'est pas de vous-même, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà pourquoi c'est le don de Dieu. non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. Un cadeau n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Un cadeau est quelque chose qui vous est donné. Quelqu'un d'autre a payé pour cela, mais vous ne payez pas pour cela. Si je vous donne un cadeau et que je vous demande de me donner de l'argent pour cela, ce n'est plus un cadeau. Si je vous donne un cadeau, mais que je vous demande de faire quelque chose pour cela, ce n'est plus un cadeau. Le cadeau ne vous coûtera rien, mais il coûte à la personne qui vous donne quelque chose. Et Le don de Dieu, c'est exactement la même chose. Jésus a dû payer pour ce cadeau. Romain 5.8 dit « Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Jean 3,16, le plus célèbre verset de la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » L'Évangile est ceci, Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a jamais péché, n'a jamais rien fait de mal. Il est mort sur la croix et est enterré. La Bible nous dit que son âme descendit en enfer pendant trois jours et trois nuits, et il est ressuscité des morts, pas pour payer pour son propre péché, parce qu'il n'avait pas péché. Il est mort pour nos péchés. Et vous voyez, c'est déjà payé. Le cadeau a déjà été payé. Maintenant, vous devez comprendre ceci à propos du cadeau. Jean 3.16 dit « La vie éternelle. Le don est la vie éternelle. » Le mot « éternel » signifie qu'il va durer éternellement. La vie qui va durer éternellement, elle n'aura jamais de fin. Jean 3.15 dit « La vie éternelle. Éternel » signifie qu'il ne finira jamais. Jean 3.36 dit « La vie éternelle. » Romains 6.23 dit « La vie éternelle. » Tout au long de la Bible, vous trouverez ce concept. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui durera pour toujours, la vie qui ne finira jamais. Selon Jean 3,36, vous l'obtenez au moment où vous croyez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant, certaines personnes pensent, je peux recevoir le salut, mais une fois que j'ai l'ai, si je fais quelque chose de vraiment mauvais, comme l'adultère, comme assassiner, se suicider, alors Dieu va monter le salut. Mais s'il enlève, ça ne dure pas éternellement. Nous devons comprendre que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, et une fois que nous l'avons, ce n'est pas quelque chose que nous gardons. La Bible dit dans titre 1-2, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut pas mentir, promit avant le commencement du monde. Notre espoir pour la vie éternelle, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu m'a promis la vie éternelle, alors devinez quoi, c'est la vie éternelle. Il m'a promis la vie éternelle, alors cela va durer éternellement. Vous dites, et si je fais quelque chose de vraiment mal, Eh bien ce n'est pas de nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un cadeau qui durera pour toujours. Maintenant, voici la seule chose que vous devez faire. Comme tout autre cadeau, vous devez choisir si vous souhaitez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez vous demander, comment puis-je accepter le cadeau de Dieu Romains 19 dit ceci, que si, il est dit si, parce que vous avez le choix, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le mot « confesse » signifie « admettre ». Admettre quoi Eh bien, admettre que vous êtes un pécheur. Vous admettez que vous méritez d'aller en enfer, mais vous demandez le pardon. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais il demande plus que de dire des mots. Il dit aussi, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité de la tombe en paiement pour vos péchés. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Il n'est pas dit que vous pourriez être sauvé, il n'est pas dit que vous avez l'espoir d'être sauvé, Dieu dit, « Je vais vous sauver si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur. » Notez que vous ne devez pas aller à l'église, il n'est pas dit que vous devez vous faire baptiser, il n'est pas dit que vous devez vous repentir de péché, il n'est pas dit que vous devez faire quoi que ce soit, simplement croire en lui et demander de vous sauver. Vous croyez cela dans votre cœur Si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité de la tombe et qu'il veut vous donner un cadeau, la vie éternelle, alors pourquoi ne confesseriez-vous pas de la bouche maintenant J'aimerais vous aider à former une prière. Si vous croyez cela, pourquoi ne prierez-vous pas avec moi maintenant cher Jésus je sais que je suis un pécheur. Je mérite d'aller en enfer. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. et Donne-moi la vie éternelle. Je ne crois pas en mes œuvres. Je ne crois pas en la religion. Je crois seulement en toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si vous avez prié cette prière et croyez dans votre cœur, selon la Bible, vous êtes maintenant sauvé. Vous avez la vie éternelle. Félicitations.